C'était un après-midi pluvieux et vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture d'une série à propos d'un caniche et d'une biche. En regardant cette vidéo, vous avez appris tout ce qu'il fallait préparer pour construire votre projet. Ceci fait, vous avez ensuite vu comment rencontrer un network pour lui vendre votre projet. Et puis un matin, vous avez reçu un coup de fil. Ils sont intéressés et ont donné le feu vert à votre série. Champagne Mais maintenant, que va-t-il se passer pour votre show Jean de l'Internet, bonjour Le Network a donné le feu vert à votre série. Maintenant, on passe au tournage du pilote. Et il y a une saison pour ça. Les pilotes sont tournés entre janvier et mai. Si le Network aime votre pilote, il pourra ensuite vous commander une saison entière. De quoi a-t-on besoin pour faire un pilote Tout d'abord, il faut un showrunner. Le showrunner travaille avec les scénaristes, donne les grandes lignes du script, recrute les acteurs et est responsable de la création artistique. En gros, il supervise le projet du début à la fin. Parfois, le showrunner est celui qui crée le projet, a écrit le script ou le treatment. Donc ça peut potentiellement être vous. Vous avez dans le même temps besoin de producteurs. Une fois que vous avez ces deux-là, on caste alors les acteurs, les scénaristes, le réalisateur et les assistants de production. Ensuite, les producteurs engagent l'équipe technique. Une fois que vous avez tout ce petit monde, le tournage peut commencer. On va alors passer par trois phases. La pré-production, la production et la post-production. On commence avec la pré-production. La pré-production consiste à préparer le tournage. Tout d'abord, vous avez besoin de lieu. Vous pouvez décider de tourner dans un studio ou dans un vrai décor. Vous devez prendre cette décision en fonction de votre script, de la saison du tournage, la disponibilité du lieu et surtout votre budget. Tourner dans un vrai décor est souvent moins cher, mais plus compliqué à mettre en place. Tourner en studio est plus coûteux, mais vous pouvez tout contrôler. Il est aussi temps de tout prévoir. Les autorisations, les contrats, les plannings, le découpage, les accessoires, les costumes, etc. Ensuite, nous passons à la production. La production, c'est simplement le tournage. Et là, je ne vais pas épiloguer, puisque vous savez de quoi il s'agit. Enfin, la post-production. Une fois le tournage terminé, on passe à la post-production. Tout d'abord, le montage est fait. Le network va le regarder, sûrement vous demander quelques changements. Si le pilote plaît au network, il doit maintenant décider de quand le diffuser, et de décider s'il commandera la suite. Mais pour le savoir, nous devons attendre les upfronts, et ça, ce sera pour la prochaine vidéo.